Être bien mort n'est pas sous terre, mais fort bien vivant la vie amère. Être enfermé dans un calvaire qui vite similise le grand enfer, ou sur un volcan sur les terres solaires, après qu'on ait très longtemps souffert. On est bien mort par les vrais problèmes. Qui diffèrent nettement de ceux qu'on gère. Ou par tout problème ouvert couvert. Qui va noircir ton vaste univers. On est bien mort par ce qui se passe. Sans nul pouvoir de respirer l'air, par les menaces qui nous dépassent, paralysés sans grand chose à faire. On est comme mort avant la vraie mort, quand ton ennemi force tes repères, force ta famille, force tes amis, te vole ta vie, cause tes revers et vif en étant vivant, par les mauvais qui ne sont pas clairs. On est bien mort avant la dite mort, quand ceux qui t'aiment vident tes artères. Dans un pays sourd, plein de vipères, qui rend son peuple très en colère. Mais surtout plus, et bien plus encore quand tous ceux qu'on aime hurlent et adhèrent. On est plus que mort avant la vraie mort, quand l'ennemi juré dévore ta chair. Mais surtout plus et bien plus encore quand ceux qu'on aime blessent et adhèrent. Mais surtout plus et bien plus encore qu'on ceux qu'on aime blessent et adhèrent. Le mouvement citoyen n'est pas le hirak qui n'est pas de chez nous, on est en colère. Un terme oriental, instrumental, inventé par ceux qui nous veulent du mal, qui vous veulent du mal, par des mains étrangères. Soyez prudents. Soyez prudente, car le Hirak n'est pas de chez nous, sans pas en colère. Soyez prudent, soyez prudente, car le Hirak n'est pas de chez nous, sans pas en colère. Ahlil. Ahlil, C'est le chien qui est la la la la on la la